Bien le bonjour Alors là je m'apprête à filmer le ALN sur les télescopes, que normalement vous aurez déjà vu au moment où cette vidéo sortira. Mais vu que mes lampes mettent grosso modo une petite demi-heure à chauffer, donc à avoir leur pleine puissance de lumière et la température correcte, qu'elles soient stables au temps de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être l'opportunité de vous filmer un petit vlog vite fait pour vous faire un making-off de la chaîne. Donc je vais vous montrer vite fait mon setup. Euh, alors je tiens à vous prévenir, je suis pas certain que vous soyez prêts, c'est très sale, c'est très très très sale. Il y a beaucoup de bricolage, beaucoup d'improvisation, euh, j'ai pas du tout du matos de pro, mais euh, bon je me débrouille comme ça, et jusqu'à présent je crois que les vidéos sont pas si mal. Donc euh, je vais vous faire une petite visite guidée et puis j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer évidemment par l'appareil photo. Enfin là du coup que vous voyez pas puisqu'il est derrière le prompteur. Alors le prompteur ça va être la première fois que je l'utilise. Ça va être ouais, une grande première pour moi. Alors c'est un truc que j'ai bricolé. Hein. Vous voyez c'est deux cadres photos accrochés avec des charnières en V. Euh, donc la vitre fait, euh, fait le semi-transparent pour réfléchir le texte. Et euh, j'ai un stylo pour maintenir ouvert et un espèce de vieux drap pour fermer, éviter d'avoir de la lumière qui vient de derrière euh, entre l'appareil photo et la vitre. Donc ensuite, les fameuses lampes qui chauffent, hein. j'en ai euh, une à droite et une à gauche. Donc ça, bon, c'est des, des lampes... Alors les ampoules sont un peu chères, hein, mais euh, le pied, le parapluie, c'est vraiment du premier prix, c'est pas super, super stable. Mais ça marche. Ensuite, toujours dans le bricolage, j'ai récupéré l'écran d'un vieil ordinateur portable qui ne marchait plus. Euh, j'ai acheté euh, cette carte électronique là sur eBay. Qui me permet d'y brancher euh, donc un, un câble HDMI et ça me permet d'avoir le retour vidéo de l'appareil photo, euh, voilà pour pouvoir voir si le point se fait et si tout va bien. A côté j'ai la tablette qui va me faire le prompteur en fait, qui va me faire défiler le texte. Euh, ça c'est les deux oculaires et la frontale que vous avez vu dans la vidéo. Ici j'ai euh, la souris qui va me permettre de contrôler le prompteur et une bouteille d'eau parce que quand on parle longtemps on a rapidement soif. Il euh, y a un petit chiffon là qui m'a servi à nettoyer la vitre du prompteur. Ensuite ici, bah, j'ai euh, l'enregistreur numérique sur lequel je branche le petit micro-cravate qui est déjà sur ma chemise. Euh, donc ça, ça me permet bah, d'enregistrer le son pour les vidéos. Ensuite derrière, euh, j'ai le fond vert qui est accroché avec euh, une, une tringle à rideau euh, qui est posée euh, un peu comme je peux. Voilà, au travers de l'appart accroché à la lampe, au plafond. Enfin, c'est vraiment pas propre. Euh, c'est un fond vert que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter 10 balles sur Amazon. C'est un vieux bout de tissu. Vous voyez, il est... je même pas, je l'ai même pas repassé. Mais bon, globalement, ça marche. Hein. Bon, c'est l'essentiel. Ensuite, en dessous, j'ai un spot de chantier qui était mon premier éclairage avec une, une feuille de papier. Ce qui me permet de casser un petit peu la lumière, de faire une lumière plus douce. Et donc ça, ça m'éclaire par derrière. Ce qui me permet de de mieux me détourer. Alors ensuite vous voyez avec du ruban pour faire de la peinture, ça évite de laisser des traces de colle sur le sol, je me suis fait des repères, donc ça c'est le repère pour voir où je me mets, les lampes ont aussi des repères pour pouvoir les replacer à peu près comme il faut, euh, le trépied de l'appareil photo a un repère, j'ai ces espèces de cagettes qui me tiennent le trépied du prompteur, voilà. Et puis, ici, j'ai aussi euh, voilà, du ruban à nouveau pour euh, la deuxième lampe. Alors, au-dessus de la caméra, vous pouvez voir que j'ai un deuxième micro. Ça fait un petit moment que je l'ai ce micro. Je l'avais acheté à vraiment pas cher. J'avais trouvé une, une bonne occasion pour pouvoir me, me l'acheter. Euh, C'est un micro qui me sert de backup. Si mon micro-cravate venait, à, pour une raison ou pour une autre, venait à lâcher ou il y a un problème d'enregistrement, de j'aurais toujours ce micro qui me permettra d'avoir un enregistrement à peu près potable. Et puis bah, pour finir, normalement si vous voyez bien, on voit mon reflet, euh, derrière vous êtes censé reconnaître euh, l'endroit où je filme mes flashs. Donc voilà, je m'assois sur le canapé avec euh, la vitre, l'ours polaire en pluche et le drapeau norvégien en background. Et donc c'est là que je filme euh, les flashs normalement. Voilà, j'espère que ce petit tour de mon installation vous aura plu. Euh, vous voyez quand même que mon salon est pas mal encombré par tout le matériel hein, quand je tourne. Et il faut savoir qu'en plus, euh, à chaque fois que je tourne, je laisse tout l'ensemble à peu près en place pour que s'il y a un segment qui, qui a un problème, qui est pour une raison ou une autre, le son manque, la caméra s'est arrêtée, je l'ai pas noté ou quelque chose du genre, je puisse tout retourner en ayant exactement la même configuration, la même lumière, etc. Et qu'il n'y ait pas de faux raccords un peu foireux euh, entre les séquences dans les vidéos. Donc voilà, l'ensemble reste en place et c'est aussi pour ça que j'ai les repères. Si par malheur je venais à bouger quelque chose, je peux le remettre en place sans aucun souci. Euh, l'ensemble reste en place dans les quelques jours où je fais le dérochage. Et Une fois que le dérochage est fini et que je vois que tout est OK, je plie tout, je range et je peux enfin retrouver mon salon tel qu'il est censé être. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser le pouce qui va bien. Euh, bon, je vais peut-être pas vous demander de partager un making-of, hein, ça n'a pas un grand sens. Et puis je vous dis à la prochaine